Pour effectuer correctement un stationnement en montée, nous signalons à droite nous nous assurons qu'il est sûr et garons la voiture nous tournons nos roues vers la gauche pour que l'arrière du pneu touche le trottoir et nous mettons la voiture en stationnement et mettons notre pose de stationnement.